Bonjour à toi cher spectateur. Evil Dead Rise de Lee Cronin. Bah ben, c'est un film qui m'intriguait. Parce que... Encore un revival de Evil Dead. Et honnêtement, j'y croyais pas. Lorsque j'ai entendu parler du projet au début, je me suis limite dit que ça faisait partie de ces... Nombreux films dont on évoque vaguement le titre, mais qui n'existent pas vraiment parce que soit les cinéastes ont laissé ça dans un coin, soit ça a été dit un jour dans une conférence, et on verra jamais le long métrage. Mais si on a bien un nouveau volet de la saga Evil Dead. Le résumé pour faire simple, Beth est une ingénieure du son de passage à Los Angeles qui décide de rejoindre sa sœur, y résident. Là-bas, alors que les retrouvailles sont un peu tendues, un tremblement de terre va secouer la vie de tout le monde. Je suis un peu déçu, honnêtement. Euh, J'attendais pas forcément le film comme étant le renouveau complet de la saga. Parce que pour moi, depuis le Evil Dead de Fede Alvarez, il y a une ligne directrice qui a été lancée qui est très différente de ce qui a été fait dans les premiers films de Sam Raimi. Et c'est un peu cette veine-là qui est suivie par Lee Cronin. Alors, ça donne lieu à un long-métrage qui a une super ambiance. Réellement, l'aspect angoissant, cathartique du gore et de l'ambiance fait qu'on se laisse embarquer là-dedans. Mais c'est beaucoup trop sérieux. <rire> ça me gêne. Ça semble bête à dire, mais la saga Evil Dead, ça a toujours été une saga qui avait cette petite intelligence et cette petite finesse d'être toujours sur cette corderette de jouer entre comédie et horreur et Fede Alvarez avait choisi de mettre ça complètement de côté pour nous livrer un film gore et d'épouvante pure et dure qui avait ses attraits et que j'avais adoré à l'époque mais qui avec le recul me semble assez terne et le film de Lee Cronin me fait beaucoup avoir cette sensation. C'est assez terne, c'est assez monocorde, c'est assez cliché et pas toujours aussi détonnant qu'on pourrait l'attendre. C'est bourré d'idées, de petites idées mais d'idées quand même. Mais je trouve le film assez générique, trop générique en fait pour ce qu'il devrait être, en tout cas dans sa base. Et ça fait que je le trouve sympa mais je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçu par la proposition. Il est d'une complexité immense de ne pas sombrer dans la facilité lorsque l'on donne une suite, ou que l'on se réapproprie un classique du cinéma, qu'il soit de genre ou simplement reconnu comme tel, car il ne faut pas céder à la facilité, ou ne pas ressentir que tout cela est déjà acquis, donc le public, et qu'il ne faut rien offrir de neuf. Lee Cronin, adoubé par Rémy et Campbell, décide de redonner vie au mythe du Livre des Morts, au travers d'un moment de cinéma qui sonne comme la pure continuité du long-métrage de Fede Alvarez, mais qui ne remplit pas la promesse du divertissement comique et horrifique que l'on aurait dû avoir, sonnant comme trop premier degré et linéaire pour réussir à totalement nous convaincre. En termes d'écriture, alors Lee Cronin a choisi de garder, on va dire, le lore de l'univers des Dead, de garder la base avec le Livre des Morts, avec toute la malédiction autour, de jouer sur un côté orienté autour de la religion, qui est plutôt intéressant, mais encore une fois, on a ce souci d'avoir l'impression que c'est un film d'épouvante auquel on a greffé, de manière un peu maladroite, la licence Evil Dead. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le cas, parce que je pense que ça a réellement été conçu comme un Evil Dead, mais je ne sais pas, je trouve le film par moment trop générique en fait pour sonner comme un Evil Dead. On sent que c'est un film de possession, plutôt bien mené, avec des thématiques que j'évoquerai ensuite qui sont plutôt intéressantes autour de la femme et du fait de devenir mère. Mais à part quelques petites idées qui font vraiment ressortir le film, je trouve que c'est hyper hyper convenu et très classique. Il y a l'idée intéressante d'avoir Beth qui est une ingénieure du son et qui donc du coup va avoir un lien particulier avec les enregistrements des prêtres, ça c'est une très bonne idée, mais derrière je trouve que le relationnel des personnages est souvent survolé, qu'il y a un côté... Huit clos que je trouve plutôt intéressant dans la base, mais où rapidement c'est très sous-exploité. Genre les personnages secondaires, ils ne servent à rien, à part à se faire péter la gueule, mais c'est tout. Et c'est un peu dommage, parce que vraiment, il y a une base d'univers qui est intéressante, mais qui n'est jamais pleinement servie par un scénariste qui semble tellement vouloir respecter l'univers le... d'origine qu'il en oublie d'y agrémenter vraiment les éléments qui vont faire la sève de son métrage. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup on sent qu'il y a des bonnes idées, mais jamais complètement exploitées. Cronin reprend donc la base du scénario de Rémy pour offrir un film de genre qui se veut être avant tout un mix entre ce que le cinéaste a souhaité livrer dans les années 80, mais également une vision beaucoup plus sombre du genre, cherchant à explorer un personnage féminin fort entouré d'étapes nécessaires à son avancée. Le scénariste cherche à jouer autour de la femme enceinte et de sa peur de ne pas réussir en tant que mère, car si la base du scénario incite à simplement imaginer une œuvre gore, le fond cherche à réfléchir sur les erreurs des parents, sur la complexité de se trouver une place, lorsque l'on a l'impression que l'on a déjà décidé de ce que notre avenir serait. En termes de mise en scène, je trouve que Lee Cronin apporte vraiment quelques petits instants de vrai brio scénographique. J'ai vraiment envie de saluer cette séquence au Judas, qui est parfaite. Réellement parfaite. Elle est terrifiante, gore, un poil satirique sur quelques instants, et assez drôle même sur quelques effets, mais elle fonctionne. Et le plan fonctionne du feu de Dieu. Et je tiens aussi à saluer visiblement son amour de la bonnette à double focale, parce qu'il s'en sert constamment. Il y a ces instants où vous avez la mise au point au premier plan et la mise au point à l'arrière-plan. Alors, c'est super bien, mais quand on s'en sert trop... Je ne sais pas comment le prendre. Et vraiment, il y a des moments où je trouve que Lee Cronin, même si l'idée est là, on a l'impression qu'il veut tellement en abuser que ça devient un effet de mise en scène un poil trop excessif. Un peu comme par exemple Kenneth Branagh lorsqu'il faisait constamment des plans débulés dans Thor. Ça pourrait avoir de la gueule, ça pourrait avoir un style, mais c'est trop utilisé. Et c'est là justement que je trouve que Lee Cronin pêche vraiment. Il a des bonnes idées. Il y a des instants de brio de mise en scène qui sont vraiment intéressants, la séquence au Judas, mais il y a d'autres moments où il a une idée et il en abuse et ça fait que du coup le film devient une espèce de démonstration de connaissances techniques et pas assez un vrai parti pris de mise en scène qui va avoir une intensité. Et certes le gore est très très bien foutu, certes il y a un vrai travail stylistique autour de la violence, mais c'est un peu parasité par ça. Et je trouve ça dommage parce que du coup le film en devient un exercice de style pour le réalisateur, mais pas un film brillant en termes de mise en scène. Le réalisateur irlandais va dans une direction très gore, très radicale, très intense émotionnellement et graphiquement, donnant lieu à des instants visuellement assez impressionnants, appuyant juste comme il faut quand il s'agit de choquer le spectateur, mais se reposant un peu trop sur l'idée de marquer avant d'impacter. Disons que si le gore est un bon outil pour jouer avec le spectateur, au fond il ne reste pas grand chose de plus à se mettre sous la dent, tant le réalisateur semble un peu trop se reposer sur des outils visuels qui marchent, mais qui se répètent un peu trop, allant d'un simple effet graphique jusqu'à un jeu avec des lentilles comme évoqué avant qui marchent, mais qui sont un peu trop redondants. En termes de casting, celui-ci est pas trop mal. Euh, je dois avouer que Alissa Sutherland dans le rôle de Ellie est renversante. L'actrice a vraiment un truc, elle arrive à avoir des gimmicks, des, des faciès, et c'est toujours... Ce jeu dans la caricature, mais qui fonctionne parce qu'il y a l'univers, et ça fonctionne vraiment bien ici. Euh, Morgan Davis est excellent. Euh, Gabriel Eccles, juste parfaite. J'ai trouvé génial. Euh, la jeune Nell Fisher, dont c'est le premier rôle, est vraiment vraiment bonne dans le rôle de Casey. Je l'ai trouvé hallucinante. Tu sais que les enfants, encore une fois, dans les films d'épouvante, c'est soit ça passe, soit ça casse. Là, ça passe. Mais totalement. Euh, dans les rôles plus tertiaires, il y a Mirabaitis, il euh, y a Noah Paul, il y a Jaden Daniels, il euh, y a Tewano, enfin... Là, on est vraiment sur du rôle tertiaire. Ça s'en sort bien, les acteurs ont juste ce qu'il faut pour réussir à nous embarquer dans l'univers. Et après, il y a l'actrice principale, que j'ai trouvé très bien. Pas renversante, mais je trouve qu'elle a une jolie interprétation, qu'elle arrive à bien emmener le personnage, et que ça fonctionne. Et c'est peut-être le plus important. Lily Sullivan s'empare assez bien du rôle central d'un métrage qu'elle domine par une prestation très physique, mais également assez juste quand il faut amener un peu d'émotion pour une prestation simple, mais efficace. Au bout du compte Bah... Même si je trouve ça sympa, je suis un peu déçu des *Dead Rise*. Je m'attendais à un vrai parti pris et à une vraie proposition qui soit vraiment dans le respect de l'univers des Dead. comique et horrifique. est. le gore, si vous en voulez, vous en aurez pour votre argent. La comédie, je la cherche encore un peu, et c'est ça qui me dérange. Parce que réellement, je pense que le potentiel comique de ce type de franchise est hallucinant. Il y a des scènes qui sont amusantes, mais ça n'y est pas. Ça n'y est pas peut-être parce qu'un réalisateur a envie de trop en faire au niveau de la mise en scène, ça n'y est pas parce que le scénariste a peut-être envie de trop respecter l'univers pour se frotter à ça. Je sais pas. Mais après, Evil Dead Rise* de Lee Cronin, si vous avez l'occasion de le voir en sol, pourquoi pas Je pense que ça va vous plaire et vous allez bien vous amuser. Mais j'avoue que je suis un peu déçu. Je m'attendais peut-être à plus, mais ouais, je suis juste un petit peu déçu. A plus.